On est en janvier, il fait très froid, la terre elle est, elle est gelée, elle est dure mais le blé lui s'en fiche complètement et, et vivement cet été <rire> C'est le blé dur, avec un, une petite cornière sur les côtés là, on voit bien c'est tordu là. Et eh bien c'est aujourd'hui que je ramasse mon blé, dur, qui est mûr. Je suis trop content <rire> C'est incroyable, mon premier blé. Alors ça va pas très vite c'est sûr, mais j'ai passé tellement de temps à le regarder pousser, ça n'a pas de sens que je le cueille en une minute. Ça va me prendre trois minutes. Up yep. La balle de blé, je préfère la stocker dans ce grand coussin. Oh. Et voilà. Mmh. Nickel. Bon. Peut-être falloir que je moudre, moule, moule mon blé. Allez. Avec un moulin avec une petite pierre, mais surtout manuelle. Être pressé, mais ça tombe bien, j'étais pas pressé Bah voilà, sauf que là j'ai de la farine complète C'est à dire qu'il y a l'enveloppe de la graine qu'on appelle le son Que j'aimerais séparer de la farine blanche Et pour ça il me faudrait un petit ami très très très, très fin J'aimerais bien récupérer dans la poubelle quelques objets pour fabriquer mon, mon butoir ah ah ah Chico. barrez -y. élastique et boîte des conserves. Merci mais... Pas obligé. voilà, là il reste le son qui est une couleur quand même beaucoup plus, euh, plus foncée. Je ne vais pas jeter le son, je vais plutôt le donner aux poules et en échange je vais peut-être gagner un œuf ou deux pour agrémenter ma galette. Ah bon. Yes! Mmm!